Mes chers frères et sœurs, il ne vous échappe pas que nous nous approchons rapidement, certainement, hein, des jours dont Allah subhanahu wa taala a évoqué dans le Saint Coran et dont le prophète Mohamed a évoqué maintes fois et on le retrouve dans plusieurs récits prophétiques authentiques ces journées là sont considérées comme étant les meilleures journées qu'il y a dans ce bas monde les meilleures journées de l'année les journées où les actions sont les plus aimées auprès de notre Seigneur un énorme cadeau venant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ces journées-là ne sont autres que « Al-ashrul awa'il min dhil hijjah ». Donc bien sûr, là je parle du calendrier égérien et pas grégorien. Concernant les fêtes religieuses, concernant certaines récompenses qui ont été mentionnées dans le Coran ou bien dans la sunna authentique qui ont rapport avec un temps bien défini concernant le calendrier, bien sûr on se réfère au calendrier Lunaire, le calendrier égérien et pas grégorien. Donc c'est pour ça que je dis Al-Ashru, les dix premières journées ou dix premières journées du mois appelé ici zul Donc quand on va rentrer le jour de zul à vous de vous renseigner, à vous de rechercher, à vous d'être sur vos gardes, à vous de mettre en marche le compte à rebours, et bien quand vous savez qu'on est rentré dans le premier de zul eh et bien sachez que nous sommes entrés dans les meilleurs jours de ce bas monde. Les jours où les actions sont les plus aimées auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ces journées-là qui sont tellement importantes et aimées auprès de Dieu qu'Allah a juré en utilisant cette lettre qui est « Al-Waw » appelée « Wawul Qasam » le « Waw » du serment, a juré par ces journées-là dans le Saint-Coran. Et Allah, ta wa ta notre Seigneur, l'immense, El azim » ne jure que parce qu'il y a de « azim » d'immense. Allah dit dans le Quran, Wal Fajr, par l'homme, Walayalin Asher. Et par les dix, par les dix nuits. Eh bien, ici, Ibn Abbas, Turjuman al-Quran, Mujahid, comme l'a rapporté Ibn Kathir al-Mufassir dans son tafsir, disent que cela a, est comme, a comme, référence, ou fait référence plutôt, aux dix premières journées de Zul Donc, Allah, wa Ta'ala, a juré par ces journées-là, pour nous montrer la grandeur, l'importance, la valeur qu'ont ces journées-là, ici auprès d'Allah Azzawajal. Deuxième des choses, rapporté par le Bazar Bissan Hassan, le prophète Ali Abdallus Salatwa Askaftaslim a dit explicitement, Ayyam, les meilleurs des jours, ici, d'ici bas, de ce bas monde, et eh bien, sont ces dix journées-là, les dix journées de Hijja. Et il dit ensuite, c'est ces journées-là qui sont mentionnées dans le verset coranique de Surat Al-Hajj et Jabrèj. Entre autres, Allah wa ta dit en parlant, en parlant de ces journées-là, وَيَذْكُرُسْمَ اللَّهُ fi أَيَّامِمْ مَعْلُومَاتِ Et il mentionne, donc lors de ces dix journées-là, il mentionne leur Seigneur, ils évoquent leur Seigneur, ils font du dhikr. Al dhikr, c'est le fait de se souvenir, de se rappeler d'Allah et on va en parler. Ils se rappellent, ils évoquent fréquemment Allah Azza dans ces journées ici déterminées ou fixées. Et Allah wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran aussi Dans un autre verset coranique et évoquer Allah tabaraka wa ta'ala dans des journées bien déterminées. Donc on a dit le premier verset coranique faisait référence au quoi Aux dix journées. C'est-à-dire Allah nous indique et nous rappelle l'importance d'évoquer Allah pendant les dix, les dix journées, les dix premières journées de Zulhijjah. Dans le deuxième verset coranique que je viens de citer, وَذْكُرُوا Et évoquer Allah tabaraka wa ta'ala, dans des journées bien déterminées, parmi Ibn Abbas wa On dit que cela fait référence au jour appelé Ayyam al cest C'est-à-dire les trois journées qui suivent le jour de l'Aïd. C'est des jours de fête pour le musulman. Et donc pendant ces journées-là, eh il est demandé aux musulmans d'évoquer son Seigneur tabaraka wa ta'ala fréquemment aussi. De toute manière, il est demandé d'évoquer Allah de façon fréquente, en dehors même de ces journées-là. Que dire, que, que dire de ces journées-là Rapporté par l'imam Ahmed, rahmatullahi alayhi, le prophète nous dit les journées les plus importantes. Donc on voit que c'est les journées les plus aimées auprès d'Allah. Et là, le prophète nous dit les journées les plus importantes auprès de notre Seigneur Tabaraka wa ta sont les dix journées de Hidjah, les dix premières journées. Et il dit, les œuvres sont les plus aimées auprès d'Allah Azzawajal et augmentées pendant ces journées-là. Et nous rappelle encore le fait qu'il est demandé d'évoquer fréquemment à Allah, Allah Azzawajal, notre Seigneur, et à titre d'exemple, le prophète wassalam, nous dit augmenter le takbir, le fait de dire « Allahu Akbar, Allahu Akbar ». Le tahlil, le fait de dire « La ilaha illallah », c'est la meilleure parole. Tu attestes que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'un Dieu unique, subhanahu wa ta'ala. Et tu augmentes aussi, comme le prophète te l'a recommandé, at Al-Tahmid ». Al -tahmid. Le fait de dire « Alhamdulillah » Donc ça c'est à titre d'exemple Et si le prophète les a mentionnés C'est que cela fait partie des meilleurs dhikr Le fait de dire « Allahu Akbar »« Alhamdulillah »« La ilaha illallah » Et rajoute aussi « Subhanallah » Etc Donc il est demandé d'augmenter les actions Pendant ces dix journées-là Ne vous faites pas avoir Parce que celui qui évoque son Seigneur Alors que les gens sont dans l'insouciance La récompense est plus grande et c'est pour ça que parmi les meilleures des actions à faire c'est ce que le prophète a mentionné maintes fois concernant ici ces journées là l'action qui est méritoire concernant ces journées là et ainsi qu'Allah c'est quoi? le fait de se rappeler d'Allah en faisant du zikr un conseil procurez-vous ce qu'on appelle le chapelet ou tisbih dans ta voiture maison 1 dans ta poche, mets-en un. Parce que cela te fera rappeler qu'il est bon d'évoquer Allah Azzawajal. Tu le mettras dans ta main, cela te poussera à évoquer Allah Azzawajal. Et par expérience, la personne qui a un chapelet et qui considère ce chapelet pas comme quelque chose de sacré, mais juste une voici là, un moyen par lequel on peut se rappeler de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, et eh bien à ce moment-là, vous verrez qu'il évoquera beaucoup plus Allah Azzawajal, Incha'Allah wa ta Ta'ala. Parce que dès qu'il le voit, il le prend dans sa main. Peut-être ça va l'utiliser pour, euh, pour déstresser aussi. Mais il saura que c'est un moyen pour dire « Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar ». Et la récompense est énorme. À titre d'exemple, « sahih », le prophète alayhi wa a dit « Celui qui dit 100 fois dans la journée, « Subhanallah wa bihamdi »» Tout simplement. « Pureté et louange à Dieu, 100 fois. »« Subhanallah wa bihamdi »« Subhanallah, ça met combien de temps Tu as un chapelet Eh bien, fais, les, fais le test. » c'est en général dans les chapelets 33, et eh bien 3 fois 33 tu rajoutes, une fois ça prend combien de temps 3 minutes, 4 minutes Eh bien Allah Azza wa Jal lui pardonne tous ses péchés, même si ses péchés sont aussi abondants que l'écume de la mer. Allahu Akbar. L'écume de la mer c'est ce qu'on voit de blanc avec les vagues dans la mer. Et eh bien même si tu as autant de péchés que l'écume de la mer, Allah il te pardonne tout. Donc fais du zikr, beaucoup dans la journée, profite du zikr ya Abdallah. Donc augmentez le zikr et sachez qu'Allah a fait l'éloge de ceux qui font beaucoup de zikr. Astaghfirullah subhanallah alhamdulillah Allah il dit dans le Coran wa Allah kathira il n'a pas dit Allah fakat kathira wa Allah il dit et celles et ceux qui évoquent mais pas qui n'évoquent évoque simplement qui évoque fréquemment beaucoup Allah azza wa Allah leur a préparé un pardon et une énorme récompense auprès de lui c'est à dire al Jannah Allahumma jana min ceux qui évoquent beaucoup Allah, beaucoup rapporté par l'imam Muslim. Le prophète Ali, sallallahu alaihi a dit aux compagnons sahaba, c'est pas n'importe qui. Il dit: "Sabq al-mufaridun", ils vous ont devancé. Al-mufaridun, qu'il a, wa man il mufaridun yara sallallahu. Ils ont dit. Mais qui sont ces al-mufaridun? Qui sont ces gens-là qui nous ont devancés yara sallallahu? Et le prophète Ali, sallallahu alaihi wasallam, a dit: "Al-tha'kirin Allah كثيراً والذاكرةت". Il dit, celles et ceux qui font beaucoup de zikr, ils vous ont devancé. Rupama une personne parle beaucoup dans la journée. Il montre de façon apparente qu'il est pieux. Mais celui qui se tait, qui est discret, et qui fait beaucoup de zikr, eh bien l'a devancé. Voilà pourquoi le prophète il a dit, ils vous ont devancé. Celles et ceux qui font beaucoup de zikr. Subhanallah, alhamdulillah, la akbar. Surtout pendant ces journées-là, les 10 jours de zul il prend une habitude de faire ça tout au long d'eux tout au long de ta vie, Abdallah, parmi les bonnes actions à faire, as le jeûne, rapporté par l'imam muslim, et bien des épouses du prophète, ont dit que le prophète faisait as les neuf journées de Hijja, pas la dixième, les neuf journées de Zul Hijjah. Il jeûnait les neuf premières journées de Zul Hijjah. En tout cas, ce qui est recommandé, eh bien, c'est de faire cette action qui fait partie des meilleures des actions pendant les journées où les actions sont les plus aimées auprès d'Allah Azza wa Khair ala khair, ala nour ». Bien sur bien, lumière sur lumière. Essaye de jeûner pendant ces dix journées là. Si tu n'as pas les capacités, essaie de faire au moins Yaumu ». Vous connaissez toutes et tous le hadith où le Prophète a dit. Celui qui jeûne le jour de Arafah. Pas pour ceux qui font le hajj, ceux qui restent ici. Ceux qui jeûnent le jour de Arafah, c'est-à-dire la veille de, de l'Aïd. Le jour de Arafah, eh ils auront la récompense. Le prophète a dit, j'espère, d'Allah Azzawajal, la récompense, ici qui est la suivante, l'expiation, ou plutôt l'expiation qui est la suivante, l'expiation de deux années de péché. Ça n'atteint deux années. Combien de péchés on fait dans une journée, Billahi alaykum, Dans une semaine dans un mois, dans un an. Regardez Allah comment il nous pardonne facilement les péchés. Car Allah il veut notre, khair, il veut notre bien, il veut qu'on le rencontre sans, sans péché, qu'on rentre au paradis. Deux années, une année de péché passé et regardez la miséricorde d'Allah. Une année de péché à venir, tu n'as même pas encore fait un péché, Allah il te pardonne. Pourquoi Une journée de siam, une journée de jeûne. Le jour de De Arafat. ratez pas cette journée de de jeunes de Arafat. Parmi les bonnes actions pendant ces journées-là, et parmi les meilleures des actions qui réunit tout, il y a quoi Al-Hajj. Et on implore Allah wa de faciliter le Hajj à tous celles et ceux qui ne l'ont pas accompli. Amin. Ici, le pèlerinage, c'est parmi les meilleures des actions. Et la récompense est énorme. À titre d'exemple, le prophète Ali il dit, Al-Hajj al mabrour le Hajj pieusement accompli, sincèrement et conformément. Il n'a pas d'autre récompense. Il a le janna. Il n'a pas d'autre récompense que le paradis. Il y a pas d'autre C'est le paradis. Celui qui fait le Hajj pieusement accompli, il a le paradis. Le Jannah. ibn Hibban, le prophète a été interrogé sur la récompense du Hajj. Regardez le prophète ce qu'il dit. Il dit celui qui fait le Hajj, quand il sort de chez lui, il prend sa monture. Peu importe sa monture. Dès qu'il prend sa monture, et là il fait référence aux montures qu'ils avaient à l'époque, chameau, cheval, etc. Il dit « Il n'y a pas un pas que fait sa monture sans qu'Allah, dès qu'il sort de chez lui, il est dans une ibadah, sans qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, ne lui efface un péché ou ne lui accorde une bonne action, à chaque fois. » Donc dès que tu sortes chez toi, tu es dans une ibadah, « Chut, il ne faut pas se plaindre. Attention de gâcher ton hajj. Ne te dispute pas, ne te plains pas. Esbir wehtasib patiente et espère la récompense d'Allah, sinon tu vas tout gâcher. Dès que tu sors de chez toi, tu es dans une ibadah. Et il dit, le jour de Arafah al-Hajj, Allah descend au, degré le plus ciel, au, au, ciel, au au niveau le plus bas du ciel. Et il se vante de ses serviteurs. Et il dit, regardez mes serviteurs devant le malaïka. Ils sont décoiffés, ils sont remplis de poussière, ils sont fatigués. Et il dit, je vous prends un témoin, que je leur ai tous pardonné leurs péchés même si leurs péchés sont aussi abondants que les grains de sable dans un désert. Allah, il pardonne tous les péchés. Et il dit, quand il jette les pierres dans Jamarat, il ne connaîtra sa récompense, elle est tellement énorme, il ne connaîtra sa récompense qu'au jour de la résurrection. Et quand il finit son dernier tawaf, il n'a plus aucun péché. Tous ses péchés sont pardonnés. « Al-hadjul mabrour » Et pendant le hajj, eh bien, tu as deux A et tu as le décret. tu lui as... Et c'est parmi les meilleures des actions, c'est pour ça que celles et ceux qui ont les capacités... Celui qui a les capacités physiques, financières et qui remplit les conditions doit obligatoirement faire son pèlerinage. Sinon cela fait partie des graves péchés en islam car c'est un pilier que tu as abandonné. Mais celui qui n'a pas les capacités... Ici, il est exempté, excusé, et il peut gagner la récompense de l'Hajj à travers beaucoup d'actions, comme on l'a vu plusieurs fois. Parmi les bonnes actions à faire aussi, c'est, pour terminer, l'Odhia. L'Odhia, c'est quoi Eh bien, c'est le sacrifice de la bête. Eh bien, le jour de l'Eid, après la khutbah, au moment de Doha, et c'est pour ça qu'on appelle l'Odhia, car... Ici, cela a référence avec le terme ad al-Doha » et le moment de ad al-Doha » parce qu'on sacrifie la bête que quand « Doha » est rentré Eh bien, cette journée-là, le sacrifice fait partie des meilleures ibadettes et des plus grands actes d'adoration et des actes d'adoration les plus aimés auprès d'Allah. Et là, je m'adresse à celles et ceux qui négligent ici cette recommandation prophétique car chez Al-Jumhur, chez la majorité, des savants et des écoles juridiques, ils considèrent que c'est une sunnah, pas une sunnah, simplement, mais une sunnah mu'akkada, fortement recommandée. Et certains, comme Al-Ahnaf, Inda al ils considèrent que c'est obligatoire de faire le sacrifice pour celui qui a les moyens, bien sûr, pour celui qui a les moyens. Mais certains négligent, ils ont les moyens, mais ils préfèrent faire devancer telle ou telle chose. Eh bien, nous leur disons que l'Odhya est fait et accompli ce sacrifice-là de la bête le jour de l'Id, en commémoration à l'événement qui a marqué l'histoire islamique quand Allah a éprouvé Ibrahim Salam. il a éprouvé sa foi à travers l'histoire très connue quand Allah a révélé à Ibrahim qu'il fallait sacrifier son fils Ismail, Ismaël et c'était un test pour tester sa foi et Ibrahim a réussi ce test et ensuite Allah a descendu un mouton et ici, Ibrahim, a sacrifié la bête. Eh bien, nous, Allah, nous éprouve que un peu dans nos poches et on a du mal. Allah, il nous a pas éprouvé dans le sacrifice de comme il a éprouvé Ismaïl dans notre, notre, juste pour sortir un peu d'euros et tant en ça commence. C'est trop cher. C'est quoi ces prix ah, Arrêtez-toi, au scout, Ça, c'est pour Allah que tu le fais. Ça, c'est une autre histoire. Le Hajj, il est trop cher. C'est une autre histoire, c'est un autre débat. Il peut y avoir débat, oui, il y a des choses qui, qui sont en tort, qui n'est pas en tort. Mais au moment où toi, tu donnes de l'argent, tu es fils, tu le donnes pour Allah, tais-toi, te plains pas. Et plus c'est cher, plus tu as donné de l'argent, plus tu es récompensé. De quoi tu te plains bien sûr si tu n'as pas les capacités ne donne pas et l'histoire est réglée tu es exempté mais pourquoi tu fais des longs débats comme si tu le faisais c'était une corvée pour toi tu le donnes pour Allah et ce qui est recommandé c'est de sacrifier la plus grosse bête possible maintenant nous avons choisi la plus petite bête possible je n'ai pas besoin c'est une ton le ham que tu vas prendre le ham ou le donne c'est une ibadah, c'est le fait de le sacrifier. Tu l'as sacrifié pour ton Seigneur, Tabaraka wa Ta'ala. C'est pour Allah Azza wa que tu sacrifies. Donc, plus ton sacrifice est grand, et plus ton sacrifice pour Dieu est énorme, et plus la récompense sera grande. Donc, si tu as les capacités, ne rate pas ce sacrifice-là. Et bien sûr, ici en France, aujourd'hui, on est régi par des règles, etc. On ne peut pas sacrifier nous-mêmes, on doit passer par des abattoirs, il y a des musulmans qui sacrifient, etc. On doit respecter cela. Toi, tu es récompensé. Tu as sorti de l'argent, tu as pris une bête, elle a été sacrifiée pour toi. Alhamdoulilah. Sache que tu auras une énorme récompense cette journée-là. Et bien sûr, il est important de s'assurer que la bête, elle n'est pas borne, elle n'est pas ici euh, malade, elle n'a pas, pas de grosses déficiences, etc. Sinon, le sacrifice n'est pas accepté. indal maliki a plusieurs règles, mais ça, ça se voit. Ici, et ça se traite dans les cours de jurisprudence, il est interdit de sacrifier le soir, après salat al-maghrib, sinon le sacrifice est, est annulé. Donc, pour terminer, n'oubliez pas de multiplier les bonnes actions pendant ces dix journées-là, et particulièrement le vic le rappel, l'évocation d'Allah, et ici, il y a deux types d'évocation, du premier au dernier jour, akbar. comme vous le voulez au maximum, et le jour, le jour de l'Eid, Jusqu'au troisième jour de Tashriq, le troisième jour qui suit, après Salat al-Subh, après chaque prière, eh bien, il est recommandé de dire à trois reprises du dhikr Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar de faire du dhikr après chaque prière, ici, jusqu'au troisième jour après Salat al-Subh. Ça, c'est ce qu'on appelle dhikrul Muqayyad. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous permette d'atteindre ces dix journées-là et d'en profiter et de profiter de ces journées-là au mieux qu'Allah nous accorde sincérité et véracité wallahu ta'ala a'la wa inna 'ala nabi ya